Bon, on va pas tergiverser, on a trouvé notre coup de cœur du CES. Il est chez Mercedes et c'est un concept car, c'est le concept car AVTR. AVTR pour Avatar comme le film de James Cameron. Alors le concept avatar de Mercedes reprend énormément d'aspects du film, Mercedes imagine sa voiture comme un organisme vivant qui interagira avec les autres personnes et l'environnement dans le futur et d'ailleurs tout dans cette voiture fait qu'elle qu donne l'impression d'être vivante. On était tout à l'heure derrière le véritable modèle, là on a le droit à un petit, un petit exemplaire et en fait la voiture interagit réellement, quand on l'approche elle se met à briller, les roues se mettent à changer de couleur, les écailles, parce que cette voiture à des écailles. Les écailles qui sont derrière s'ouvrent et se ferment et d'ailleurs Mercedes imagine que ces écailles pourront un jour servir dans le futur notamment à recharger les batteries de la voiture. Alors on ne sait pas encore quelle technologie sera appliquée pour parvenir à ça, ça paraît très improbable mais de toute façon, c'est un concept, donc on a le droit de rêver. Évidemment, ce ne sera pas nécessaire d'aller sur Pandora pour la conduire, mais pour la conduire ici, ça va être un peu plus compliqué parce que bah, pour le moment, il n'y a pas de volant. Il n'y a d'ailleurs rien d'autre qu'un énorme écran à l'intérieur et des sièges dans lesquels on peut se prélasser. Donc c'est évidemment une voiture autonome qui sera connectée et de toute façon qui interagira avec l'environnement. Donc euh, au final, elle n'aura pas franchement besoin du conducteur pour aller là où elle doit aller. Bon, Mercedes est Aventuré à quand même à donner quelques spécificités techniques sur la voiture, comme l'autonomie. Ils annoncent 700 km de avec des batteries en graphène, là aussi on est dans l'imaginaire. Comme c'est une voiture soucieuse de l'environnement, à l'intérieur on a du cuir vegan et uniquement des plastiques en matériaux recyclés. Quand on regarde les roues, on est évidemment surpris par leur forme et en réalité il y a de quoi de l'être. C'est tout simplement parce que la voiture est capable de rouler aussi en diagonale et de manière latérale. Donc là aussi, les routes pour accueillir le concept Avatar ne sont pas tout à fait prêtes, donc on attendra vraiment très longtemps. Concrètement, on a plus de chances de voir de nouveaux films d'Avatar fait par James Cameron que de voir ce concept car avatar rouler dans nos rues.